« Ultramarin » de Mariette Navarro, chez Kidam Éditeur. C'est un premier roman. Là, l'ancrage, on, on va se retrouver au milieu de l'Atlantique sur un cargo. Lorsque les hommes d'un cargo de marchandises demandent à leur commandante de se baigner au milieu de l'océan Atlantique, contre toute attente, elle accepte. Dans cet espace, dans ce temps unique, propre aux traversées maritimes où l'équipage est emprisonné dans la routine, la folie de cette transgression trans ouvre un instant de liberté. De là, comme tous ces hommes et cette femme restés à bord, on ne distingue plus la fable du simple récit. Tout devient brumeux et irréel. Les hommes glissent dans l'eau, nus, s'y abandonnent, comme s'ils retournaient dans la matrice originelle. Ils disparaissent des radars. Ils sont marins, car rejetés par la terre, ils habitent la mer. Ils sont ultramarins. Le bateau devient son propre maître, prend lui aussi son indépendance. Est-il vraiment, est-il un vaisseau fantôme Alors, dans ce roman si particulier et si poétique, on est euh, dans un temps euh, totalement suspendu, dans un engrenage qui s'arrête. C'est un roman court et complètement inattendu. Bonne navigation.